La kératine lâche est un soin luxueux que vous pourrez proposer uniquement en cabine. Sa composition en kératine hydrolysée pénètre au cœur du poil afin de la restructurer, de combler les brèches et ainsi obtenir un cil qui va être plus épais et plus long en une seule séance. Aussi, cette technique ne nécessite aucune retouche, aucun entretien. Néanmoins, vous pouvez toujours conseiller des produits de revente afin de bénéficier de tous les autres avantages différents de ceux de la kératine lâche. Cette prestation signature vous permet d'augmenter jusqu'à 30 euros en plus de votre prestation rehaussement de cils. Aussi, c'est une prestation que vous ne proposerez que pour les clientes qui ont les cils fins, moyens, courts, fragilisés, abîmés. Dans le cas contraire, pour les cils les plus épais, vous ne verrez en tout cas que très peu les résultats. C'est bien entendu la prestation qui vous permettra de vous révéler de la concurrence, puisque vous traiterez le cil en profondeur.